Une, une jeune fille qui s'appelle Eugénie qui descend de son, son train à Montparnasse et qui voit au bout du, du quai euh, le jeune homme qui est censé euh, le, la ramener, le chauffeur le, qui est censé la ramener chez elle et il va y avoir entre eux euh, littéralement un, un coup de foudre et euh, ils ne se l'expliquent pas, ils ont l'impression de se connaître depuis toujours. Et, euh, et le but c'était vraiment de partir de ce postulat euh, qui a déjà été euh, lu, revu, euh, relu et re revu euh, dans la littérature plein de fois. Et partant de ce postulat, euh, déjouer tous les pièges, tous les attendus, tous les préjugés, tous les stéréotypes qu'il peut y avoir autour de ce genre d'histoire pour raconter une, une histoire d'amour telle que les lecteurs et moi-même euh, n'en aurais jamais lu quoi les deux ont un passé très compliqué euh, beaucoup de mystères entourent leur, leur passé respectif et, euh, et ces mystères ont provoqué chez eux un, une difficulté à s'exprimer à parler euh, chez eugénie ça, ça se traduit notamment par l'idée qu'elle a oublié certains mots euh, les mots qui ont trait à tout ce qui peut être positif le bonheur la lumière le soleil elle, elle ne s'en souvient plus elle n'arrive plus à les trouver dit que Joséphine, lui, euh, n'arrive à parler que quand il, euh, il a un objet qui tourne entre les, entre les mains, parce que lui, durant ses, ses heures euh, perdues, il, il s'adonne à la céramique, à la poterie autour de Potier, et euh, ce sont les seuls moments où il arrive le, vraiment à pouvoir exprimer ce qu'il a sur le cœur, qui il est, et, euh, et donc tous les deux vont, euh, chacun avec leur, leur handicap respectif autour du langage, euh, s'essayer à euh, se connaître, parler, et c'était tout l'enjeu du livre, c'est arriver, comment avec deux personnes mutiques comme ça, arriver à raconter une, une histoire d'amour originale, et surtout une histoire d'amour où euh, les personnes nages vont pouvoir euh, se réparer mutuellement, autour notamment de cet art plastique qui est euh, la céramique, le tour de potrier, et, euh, et, euh, et voilà. C'était mon, mon cinquième roman et on, je l'ai écrit en partie pendant la, la crise sanitaire du coronavirus. Donc je, je rassure, ça a, parle absolument pas de ça. Mais, euh, mais en, tant que, en tant que médecin, c'est vrai qu'il euh, y a des journées où on allait au travail avec euh, bah, des idées assez noires. Assez, euh, on, on était particulièrement inquiet, surtout au début quand on connaissait pas bien ce, ce virus. Et donc quand je rentrais le soir que j'ai rédigé ce, ce cinquième roman... Euh, il y a peut-être une partie de moi qui se disait c'est peut-être le, le dernier et j'avais envie d'une liberté de, de ton totale et donc de pouvoir, euh, dans ce roman, euh, glisser euh, des extraits euh, de pièces de théâtre, euh, des extraits euh, de poésie, des extraits de journaux, euh, parce que on va le découvrir au fur et à mesure du, euh, du roman. Euh, Eugénie va littéralement devenir la femme la plus euh, célèbre au monde. Et donc, évidemment, on ne devient pas la femme la plus célèbre au monde sans euh, des coupures de journaux, des pièces de théâtre qui sont faites sur notre vie. Et, euh, et donc, tous ces extraits parsèment le roman et préparent un petit peu euh, ce, qui, euh, ce qui va être le, le, le couramment du, du du livre à savoir le, la, la, la, enfin, le couronnement de génie, il euh, a son accès à, euh, à, à cette statue-là de, de femme la plus célèbre au monde, quoi. En, en tant que romancier et en tant que médecin, moi je me, je me sers un petit peu de euh, euh, de mon quotidien de médecin pour pouvoir raconter des histoires, et, euh, et notamment de euh, toutes ces petites confrontations que je peux avoir avec mes patients et mes patientes qui ont parfois euh, du mal à vivre dans cette société où euh, euh, par exemple, le, le surpoids va être un facteur de discrimination. Et, euh, et donc j'écoute leur récit, leur récit me touche. Et c'est en ayant les mains comme ça dans le, dans le terreau humain qu'on a envie de, bah, de lever la tête et, et de regarder les étoiles, de faire révéler les et les lectrices, mais aussi quelque part de réparer toutes ces situations d'injustice auxquelles on peut être confronté. Euh, dans, dans mon quotidien de, de, de médecin et donc ça passe aussi par le pouvoir de la littérature qui permet euh, cette euh, cette rétribution là c'est à dire permettre à des personnages qui dans la vraie vie euh, n'auront pas accès à cette justice là de la trouver grâce à la littérature dans les livres et c'était le but de ce livre c'était de permettre de, de réparer euh, tout ce que ces personnes là ne peuvent pas euh, avoir dans la vraie vie que ce soit le, le respect euh, euh, L'amour, la non-discrimination, le droit à, à vivre et à exister en étant respecté tout simplement. C'est un, un, un conte à la fois philosophique et en même temps euh, très poétique. J'avais envie de légèreté, de poésie, euh, de fantaisie. Et, euh, et ça, ça passe aussi par euh, la multiplicité des registres au sein du, euh, au sein du livre. Et donc euh, une liberté de ton euh, totale. Euh, sur ce que euh, euh, vivent les personnages ou ce que vivront les personnages puisqu'il y a parfois des, euh, des, petites, des petits flashbacks ou, euh, ou des, euh, des petites informations qui sont données sur ce qui leur arri arrivera plus tard et, euh, et c'est cette liberté-là qui me plaisait et qui a l'air de plaire beaucoup aussi aux au lecteurs.